L'autisme et moi. En fait, euh, il n'y a pas que l'autisme que j'ai eu à surmonter. Très, dès le plus jeune âge, le plus tendre, j'ai dû surmonter d'autres handicaps. Dès le départ. Vraiment lourds. Chacun. Qui se cumulait l'un l'autre. Euh, mais... Concernant l'autisme, euh, j'ai pu me rendre compte, en tout cas concernant en ce qui me concerne, que et ça doit forcément faire écho euh, pour d'autres. Enfin, Je l'espère, c'est pour ça que je m'enregistre au cas où ça puisse être utile pour qui que ce soit. Dans le bon sens, bien entendu, dans le meilleur. Donc, euh, quel que soit euh, l'état des performances mécaniques cérébrales du mental ce qu'on appelle l'intellect j'ai pu me rendre compte que euh, ça n'était pas quelque chose qui euh, était un frein pour pouvoir euh, bénéficier d'une euh, comment dire d'une nourriture beaucoup plus riche et globale que celle qu'utilise uniquement le mental et l'intellect. S'il y avait des choses qui étaient pour moi, dès le départ, pour les autres, qui étaient très simples et évidentes, et qui pour moi étaient compliquées et difficiles, et inversement, il y avait bah, mon, mon univers à moi, qui, qui, dans lequel je baignais, et bien, euh, qui, était, qui, était, qui était évident euh, simple et passionnant pour moi, et ben pour les autres, c'était euh, incompréhensible, rébarbatif, euh, mais de quoi ils parlent, euh, voilà, des sujets, pff, soit auxquels ils n'avaient jamais réfléchi, euh, des idées, euh, alors n'en parlons pas, etc., etc. Donc ils lâchaient l'affaire très vite, et encore ça c'est pour les, les plus bienveillants d'entre eux. voilà Donc vraiment la communication, pour moi, ça a été la pierre d'achoppement de toute ma vie. Parce qu'en fait, euh, non seulement pour pouvoir euh, exister dans ce monde, bah, il a fallu que je m'adapte, mais d'une façon assez vertigineuse. On va dire, euh, bah, voilà, quand, quand tu dois euh, surmonter de gros handicaps, quand il y en a plusieurs, en plus, dès le tout départ, et dès tout jeune âge en tout cas, bon, ben, bah, voilà, ça, c est, c est, ça a son, son importance, hein alors bon et bien que ça se passe comme ça au niveau de la communication je parle vraiment c'était avec tout le monde quoi tu vois et ben ça ne m'empêchait pas d'avoir euh, et peut-être peut-être que ça a provoqué ça une intuition très présente très forte à laquelle je prêtais euh, toute attention vraiment comme toute autre forme d'information et elle c'était je ressentais pleinement une intelligence globale parce qu'elle, elle intégrait pour me donner ce qu'elle avait à, le sucre de ce qu'elle avait à me donner. C'est en intégrant un ensemble de données qui n'étaient pas euh, du genre à pouvoir être traitées par l'intellect et le mental pur et qui n'apportent alors absolument pas des différentes performances des uns et des autres euh, concernant strictement le mental et l'intellect, d'accord Et ça c'est merveilleux, c'est un point très très important dans ce que je partage ici parce que c'est pour te dire que tous ceux qui souffrent de handicap quelle que soit la forme de handicap sachent que c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas accès à cette euh, nourriture globale qui leur permet de comprendre, de ressentir, tu vois, et c'est quand même essentiel, voilà, et d'être connecté au divin, de recevoir des messages divins directement. On est même encore plus sensible à ça quand on laisse euh, là où il est le mental et nos habitudes mentales et notre intellect. C'est une évidence. C'est une évidence pour moi aussi sur mon parcours. Et j'ai pu discerner ça parce que euh, ben ce n'est pas parce que j'avais en tout cas pour ma forme d'autisme et son degré, ce, ce n'est pas parce que je souffrais de ça que je manquais d'intelligence, que je manquais de capacité et de performance mentale. Donc ça, ça aussi, ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé à, à, ben, à auto-résoudre au fur et à mesure tout ce qui se présentait à moi. Parce qu'en fait, j'avais toutes les cartes en main, finalement. Tu vois je manquais de rien. Même si j'avais des handicaps, ben, j'avais tout dans les mains pour tout résoudre. Mmh. Et je ne me suis pas gênée, quoi. <rire> ouais, bon, voilà. <rire> okay. euh, même si je ne mettais pas des mots euh, là-dessus, j'ai mis très très longtemps à, à euh, nommer... Euh, mon autisme, tu vois, ça c'est un des derniers trucs euh, que j'ai pu nommer, ça a pris euh, plusieurs dizaines d'années, n'empêche que, euh, ben bah voilà, <rire> c'est quand même là, il y a, a d'autres trucs dont je, je souffrais de fa façon, pour moi, encore plus frontale, et bon, ben bah voilà, ceux-là, je les ai nommés un peu plus tôt, je les ai traités plus tôt, voilà. Ici maintenant que j'ai traité bah, euh, énormément de choses et puis que j'ai pu bosser énormément sur tous les sujets qui m'intéressent, à fond, de la manière qui m'intéressait, ça c'était l'immense privilège. Mais comme j'avais cette euh, bah, disposition finalement dès le départ à écouter l'ensemble de ce qui me nourrit, et pas, pas écouter en priorité le mental, non. Même s'il m'a joué énormément de tours et euh, s'il a vraiment été un... <rire> Souvent plus un fardeau qu'autre chose, tu vois, hein, vraiment un, un boulet dans les pattes, quoi. Tu vois mais euh, moi, je m'en déchargeais très, très, très vite, malgré tout. Voilà, il est là, mais c'est pas grave, quoi. Je lui vois un coup de pied au passé. Et il me dérange plus, il reste dans son, dans son tiroir. <rire> j'étais pas tendre, j'étais pas tendre avec moi du tout, du tout, du tout, du tout. Bah, je venais de trucs vachement hard, j'étais complètement traumatisée, j'étais euh, bourrée de, de, de, de symptômes post-traumatiques. Enfin voilà, il y avait du boulot, quoi, <rire> tu vois. Mais voilà, ça ne m'empêchait pas de jouir de la vie, de, de, de capter plein d'informations et de faire mon mon, mon petit euh, mon petit chemin concernant. Euh, tous, tous les sujets qui m'intéressent et toutes les observations, les recherches, les expériences que j'ai menées, les recoupements et toutes les conclusions auxquelles je suis arrivée qui m'amenaient directement à d'autres hypothèses pour vérifier, contre-vérifier, aller voir plus loin. Est-ce que ceci Est-ce que cela Voilà. Et tu vois, ça c'est quelque chose, ça a été le gros, le tout gros de ma vie. Quoi que ce soit que les autres aient pu voir de moi à l'extérieur, quel que soit le temps que j'ai pu passer avec eux ou à faire ci ou à faire ça, de l'extérieur, de tout ce que les autres peuvent rapporter de moi, tous les témoignages, n'importe lesquels, quels qu'ils soient, la part de ce que j'ai fait à tout moment et de ce que je consacrais à tout instant, à, euh, vraiment, euh, à mes recherches, était la plus immense part de tout. Sauf quand j'aimais, évidemment. là euh, Quand c'était l'amour, c'était l'amour. Hein. Je n'étais pas en train de faire des recherches et tout ça. Et eh bien voilà, pour l'immense majorité de, de mon temps et de mon énergie a été constamment euh, vouée à ces recherches, euh, très concrètement. Ah, J'ai vraiment eu le sentiment de commencer, j'avais 6 ans, à 8 ans je formais, j'avais déjà compris un certain nombre de choses qui, concernant le cerveau, son fonctionnement. L'intuition, justement, et les capacités cérébrales, et les tests de QI de merde, là. <rire> oh. et, euh, et, et, et, et, et comme tous les enfants aussi, hein, dès l'âge de 6 ans, eh ben, euh, on a une vision du monde hein, qui est très complexe, très affinée. Euh, voilà. C'est souvent à stage là j'ai remarqué, j'ai pu avoir d'autres témoignages. J'avais compris que les informations qu'on recevait étaient 80%, beaucoup plus qu'autre chose que les paroles. J'expliquais le fonctionnement du cerveau, ça n'intéressait pas autour de moi. 30 ans plus tard, un peu moins, un peu plus de 20 ans plus tard, c'était public, ça devenait familier. Mais au moment où j'en parlais, zéro, quoi, je, je, je, je me confrontais à des murs, quoi, alors que moi, je trouvais ça fascinant, passionnant, puis surtout très, très, très utile à comprendre, parce que moi, à partir de là, ben, euh, j'ai pris un parti, j'ai eu un parti pris, une façon d'être avec moi et le monde qui, qui, qui tenait compte de ça en fonction de ce que je souhaitais, moi, quoi, et pas de ce qu'on voulait me faire faire. Donc ça, euh, j'ai gagné un temps fou, quoi Voilà. Et deux ans après, à dix ans, bah, je posais l'hypothèse que tout ce qui existe pouvait être résumé à une formule mathématique simple. Et euh, il m'a fallu quelques dizaines d'années pour y arriver, mais c'est bien ce que toutes mes recherches ont fini par prouver. voilà. Donc même sans moyens, tu vois, bah, il faut quand même les moyens de vivre, hein, de ne de, de, de pas avoir froid, de pas tomber malade, de rester vivante, <rire> tu vois de ne pas trop souffrir pour pouvoir quand même bosser assez, tu vois, bah, voilà. Mais même si c'était possible hein, de, de faire ça confortablement, euh, sans souffrir, en étant à l'abri de tout, bah, ça n'a ça pas toujours été possible, quoi. Comme tout le monde, hein. Et euh, c'est encore heureux que, euh, voilà, même type de souffrance que, que, que tout le monde, mais... mais euh... Mais ce que je disais très tôt, c'est euh, bah comme de toute façon, quelle que soit la voie que tu choisis, <rire> tu vas t'en prendre plein la gueule. Bah voilà, non mais en bien comme en autre chose quoi. Y a y a y a y a, y a, y a la part de ce qui est pas agréable dans chaque voie qu'on choisit. Donc autant autant choisir celle qui te plaît, quelles que soient les raisons qui qui qui, qui te tu vois qui te, qui t'ont euh, poussé à peut-être à pas le faire. Mais non, fais-le, quoi, c'est vraiment ça qui te plaît. Mais vas-y, quoi! Hein Genre, t'as qu'une vie, même si c'est pas vrai, mais la vie, elle est. Euh, c'est un, un fil continu avec quelques étapes d'une vie par l'autre. Si, pour ceux qui, qui euh, ont comme moi euh, l'idée que ça fonctionne par réincarnation, hein, que les âmes, euh, ouh, elles sont là euh, souvent depuis longtemps elles ont connu beaucoup, beaucoup d'incarnations puis il y en avoir encore plein, plein, plein, voilà et ce qui se passe en, en ce moment euh, en fait euh, est bien plus merveilleux qu'autre chose quoi parce que j'ai envie de dire que le pire est derrière nous même si ça risque de péter très très fort euh, <rire> de toute façon même si ça en arrive à ce point là le message est que ça va provoquer euh, le passage dans un espace-temps euh, qui sera vraiment super agréable, quoi. Voilà. Encore faut-il s'y préparer. Apparemment, euh, bon, il euh, n'y aura pas, il y aura rien de ce qui, de près ou de loin, de près ou de loin, je ne sais pas dans les détails, j'ai pas, j'ai pas enquêté là. Mais il n'y aura rien de ce qui cause les fléaux. Donc, euh, dans, dans, dans, dans, dans la façon qu'on a de vivre euh, au quotidien, euh, on est quand même la majorité est encore fort fort habituée à des tas de trucs qui sont, euh, voilà, qui, qui sont et qui participent des fléaux, qui gâchent notre santé, notre équilibre et celui de la Terre. Bon, donc là-bas, il n'y aura pas ça. Donc, euh, voilà, je pense que ça va être vraiment quelque chose à. Justement, un sujet à investiguer un peu plus profond, là, qu'on soit un peu plus euh, aware de. Voilà, bon, comment. De toute façon, c'est vrai, il suffit d'avoir confiance, mais bon, enfin, quand même. Euh... Mais c'est vrai, c'est le maître mot, c'est c'est la confiance, la foi et et être resté dans le cœur quoi qu'il arrive quoi, voilà. Et ça c'est le vrai challenge en fait. Et c'est parce que c'est celui qui va ouvrir toutes les portes, qui va qui va faciliter tout euh, euh, qui va dérouler le tapis rouge euh, et qui, qui va faire que que ce, ça va être super, voilà. C'est la confiance en en en, en la connexion qu'on peut chacun avoir avec le grand tout et tout ce qu'il a de plus merveilleux. Voilà. Et pour ça, euh, ouais, se délester euh, de tout ce qui nous encombre, qui est disharmonieux, c'est super important. Et on n'a pas fini de faire le tour, je pense. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment donné, pour les uns comme pour les autres, il y a quelque chose qui va se passer qui nous débarrassera d'un coup. Alors ça fera mal ou pas, je ne sais pas. Non, c'est pas drôle, mais bon, voilà, moi je tiens à garder le sourire parce que c'est super important. Ce n'est pas coûte que coûte, mais si je peux avoir le sourire naturellement, euh, voilà, je ne vais pas me forcer à ne pas l'avoir. Hein. C'est important de générer des énergies élevées, quels que soient les sujets et les, les moments qu'on traverse, parce que c'est ça qui peut le plus aider. Hein. C'est ça qui peut le plus aider aux énergies générales, de les nourrir pour qu'elles aillent faire, elles aient la force de faire là où il faut, ce qu'il faut, comme il faut, de la meilleure manière, pour que tout aille le plus en douceur, et le plus vite possible pour tout le monde en fait, tu vois, qu'on passe ce moment qui n'est pas très agréable euh, voilà qu'on le tra mais il faut le traverser étape par étape jusqu'au bout et tout le monde doit avoir le temps et pouvoir avoir le temps aussi euh, de réaliser de réagir et d'agir euh, tu vois, différemment d'avant donc il y a un temps qui s'impose aussi pour chacun. Donc on va devoir serrer les dents, mais dis-toi que là où tu serres les dents, c'est pour que d'autres aussi puissent avoir l'opportunité de les desserrer. Tu vois euh, Voilà. Pour toujours. Toi, si tu serres les dents un moment, si tu comprends, si tu m'écoutes là, bon voilà. Peut-être la pilule passera un petit peu mieux. On va tous traverser des choses différentes. Et euh, je vais mettre, euh, si je publie ça, je vais mettre euh, au bout du de de communiqué euh, euh, cette vidéo de comment, savoir indispensable, comment choisir sa ligne de temps. Et ouais, parce que si on comprend l'alignement, ce qu'on est, comment ça fonctionne et qu'on le pratique comme on souhaitait par là où on veut aller, alors on peut tout à fait traverser ça. Il y a certains d'entre nous qui vont passer tous ces événements, mais... Super bien! Voilà! Gros bisous à tous, un très très bon courage, je vous aime fort de tout mon cœur, à très bientôt!